Donc on va reprendre le cours après une longue période de, de silence, enfin, du moins de ma part. Et euh, donc aujourd'hui ça va être une journée marathon, puisque l'on a cours ce matin et, et cet après-midi. Et je vous rassure, hein, c'est bientôt fini, il ne reste plus que trois cours, enfin trois séances, donc ce matin, cet après-midi et la semaine prochaine. Donc euh, aujourd'hui, je rappelle un peu ce qu'on qu avait vu la dernière fois. Donc on avait regardé les, les protocoles de routage. Donc on s'était focalisé sur un type de routage qu'on a appelé IGP, Interior Gateway Protocol. Donc comment, comment on voit un IGP C'est euh, le réseau de l'opérateur, donc un opérateur de connectivité ou une grande entreprise et donc on va avoir des routeurs qui sont connectés à qui vont permettre de, de créer ce réseau. Alors ce qu'on avait vu la dernière fois, alors on avait vu trois protocoles au niveau des IGP, donc un premier qui était RIP, que l'on peut abandonner parce que RIP ça ne scale absolument pas. Et en fait, dans cette famille des IGP, vous en avez deux qui sont vraiment intéressants. Un est OSPF et l'autre est ISIS. Alors, dans les deux cas, on avait vu la dernière fois des subtilités entre ces deux, mais on peut les voir globalement fonctionnement de la même manière. Alors, si je prends OSPF, eh bien, on va avoir une zone qu'on la va appeler backbone, qui va nous permettre d'interconnecter des airs et on a des routeurs en bordure de ces aires. Ce qu'on avait vu, c'était différents mécanismes d'inondation. Donc on a vu qu'un protocole de routage, ben le routage c'est juste la partie émergée de, de l'iceberg, et ce qu'il y a, donc toute la difficulté protocolaire, c'est plutôt pour synchroniser l'information entre les routeurs, et à partir de cette synchronisation d'informations, eh on est capable de euh, donc d'échanger de l'information, tel que tout le monde ait la même base de données, et donc tout le monde va prendre des décisions cohérentes. Donc on avait vu plusieurs mécanismes de flooding. D'abord, au niveau d'une aire, où on va découvrir ses voisins, et on va échanger de l'information avec ses voisins. Et puis, entre les aires, pour, par exemple échanger des summaries, des résumés, c'est-à-dire simplement donner l'information qui, euh, qui appartient aux autres aires. Donc ça, vous l'avez vu en, en TP, et ce qu'on a vu très rapidement dans le cours, c'est que reposant sur ces inondations, eh bien, on a aussi la possibilité, on aurait la possibilité, par exemple, d'avoir... Un routeur en bordure du site, et ce routeur en bordure de site fait du BGP, Border Gateway Protocol, avec un autre site. Et donc là, vous allez apprendre plein de routes venant de l'extérieur. Et en particulier, si on regarde ici le nombre de routes, à l'heure actuelle dans l'Internet, on est à peu près à 440 000 routes venant des autres réseaux du monde entier. Et donc, ce routeur en bordure de votre air va apprendre ses 400 000 routes. Avec, BG, avec euh, OSPF, on a la possibilité d'inonder le réseau, donc d'abord l'air sur laquelle on est connecté, puis le backbone, puis toutes les autres aires, avec ses 440 000 routes. Et puis on va avoir un autre routeur en bordure ici, et on pourrait annoncer, par exemple, vers l'extérieur certaines routes. Alors, on va voir, c'est pas possible, mais ça nous permettrait de devenir un opérateur de transit. Alors cette solution, elle est pas très agréable pour l'opérateur, parce que ici, donc, on va être obligé de mémoriser ces 400 000 routes qui représente ce que l'on a de l'extérieur, mais ça veut dire que tous les routeurs en interne, ici, doivent aussi mémoriser 400 000 routes qui sont des routes externes, donc apprises d'autres sites, comparées à la dizaine, voire la centaine de routes qu'on a en interne et qui correspond au préfixe utilisé par l'opérateur. Donc ça, c'est pas génial parce que vous rentrez dans le réseau de l'opérateur, la complexité du réseau, et donc vous demandez à tous les routeurs de connaître la complexité du réseau Internet. Alors ce qu'on va voir avec, avec donc un protocole qui s'appelle MPLS, multi Protocol Label Switching, qu'on va regarder un peu dans, dans cette partie de cours, eh bien que l'on va pouvoir isoler l'intérieur du réseau, de l'extérieur, et donc les routeurs qui sont en bordure auront le, toujours à connaître l'intégralité des routes de l'Internet. Par contre, les routeurs que l'on va avoir dans le cœur de réseau, eux, n'auront qu'à connaître les routes internes. Et les routes internes, c'est un petit nombre d'entrées. Et donc, de cette manière-là, on va avoir des machines plus performantes, une gestion du réseau qui est beaucoup plus performante que si on injectait l'ensemble des routes. Donc ça, c'est avec donc, ce protocole MPLS donc, que l'on peut faire ce genre de choses. Alors on pourrait le faire autrement, on va voir la genèse un peu de, de MPLS, mais c'est la, la meilleure solution. Alors en plus, l'avantage de, de MPLS, c'est que l'on va créer un chemin. Alors, dans le vocabulaire MPLS, ce chemin, ça s'appelle un LSP, Label Switch Path. Et donc, le Label Switch Path va être le chemin qui va être pris pour aller d'un point à un autre. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si j'envoie un paquet sur... Un LSP, si donc j'ai un paquet, je l'envoie sur LSP. Si j'envoie un deuxième paquet sur le même LSP, eh bien, je suis sûr que ces deux paquets vont suivre le même chemin. Si je reste au niveau forwarding, si j'envoie un paquet au next stop, eh bien, le paquet va suivre un chemin. Si j'envoie un deuxième paquet, euh, avec une adresse un peu différente au next stop, eh bien, je ne suis absolument pas sûr que ce paquet prendra le même chemin. Parce que, on avait vu, hein, vous vous rappelez quand on avait regardé au SPF, on avait vu que l'arbre des plus courts chemins, donc la vision que l'on a, nous, du réseau, n'est pas, pas le chemin pris par les paquets. Les paquets, un routeur au milieu peut prendre une autre décision et les envoyer vers une autre destination. La seule contrainte, c'est que le coût est le même entre les deux chemins. Mais quand j'utilise la table de routage, donc pour un préfixe, j'envoie un next 1, hein, pour un autre préfixe, j'envoie next 1, hein, et eh bien je n'ai absolument pas de garantie que ces deux paquets vont suivre le même chemin. Maintenant, si pour un préfixe, j'associe le LSP1 et pour un autre préfixe, j'associe le LSP2, et eh bien dans ce cas-là, j'aurai la garantie que les paquets prendront le même chemin dans tout le réseau. Donc ça me permet d'avoir un, un meilleur contrôle que je n'ai pas avec un, un, un routage, un forwarding classique. Donc ça, ça va être quelque chose d'intéressant. Alors nous, ce qu'on va voir dans le cours... C'est comment ce chemin, ce LSP, donc euh, ce chemin en vert, on va l'établir en utilisant les protocoles de routage que l'on a vus comme source d'information pour l'établissement des LSP. Donc ça veut dire qu'on va être basé sur les mêmes algorithmes que ceux qu'on avait vus euh, il y a quelque temps, donc shorted pass first, etc. Maintenant, ça vous donne une certaine liberté, c'est-à-dire que ce LSP ici, je pourrais très bien, en tant qu'opérateur, lui choisir de prendre un chemin qui n'est peut-être pas le plus court chemin, mais qui me garantit des ressources. Donc là, j'ai des chemins très chargés. Ici, j'ai des chemins moins chargés. et eh bien, je peux aussi, manuellement, ou par des outils de configuration, imposer un autre chemin, réservé de la bande passante. Et comme ça, quand un client arrive et veut, par exemple, joindre un préfixe gamma, eh bien, je lui associe le LSP, le chemin en rouge. Et donc, tous les paquets passeront sur ce chemin qui est peut-être pas lié à un plus court chemin. Et là, il n'y a pas de risque de boucle, parce que l'on l'a imposé, l'opérateur a imposé, là, a imposé ce, construit ce, ce chemin dans, dans son réseau. Donc, ça offre beaucoup plus de liberté un simple protocole de routage. Donc ça, c'est l'intérêt de MPLS, et c'est pour ça que c'est généralisé dans à peu près toutes les, dans tous les réseaux, pour les gros réseaux, pour avoir un meilleur contrôle de ce que l'on fait dans le réseau. Alors, à l'origine, on pensait qu'MPLS permettrait de compenser un problème que l'on avait au niveau du forwarding, parce que vous, ici, on a 400 000 routes, ça veut dire que quand un paquet arrive, je dois le confronter à ces 400 000 routes pour trouver le prochain saut. Eh bien, dans l'IP traditionnel, on pensait que cette opération deviendrait de plus en plus coûteuse. Et en étant de plus en plus coûteuse, eh bien, on n'arriverait plus à suivre le débit du lien. Alors ça, ce n'est pas vrai. On a des composants qui sont capables de faire des look-up. Donc, euh, regarder l'adresse de destination dans, dans la table de manière très rapide. Et donc MPLS ne va pas nous aider pour ça. MPLS va nous aider plutôt pour assurer de la stabilité dans le réseau et nous isoler du monde extérieur et avoir donc ces possibilités d'ingénierie de, de trafic. Alors, le problème d'MPLS, c'est qu'on va réintroduire beaucoup de terminologie de nouvelles choses. Donc, si on prend un réseau, on va définir, hein, on a commencé à le faire, différents types d'équipements. Donc on va avoir ce qu'on appelle les PE, pour Provider Edge, qui vont donc être les, les routeurs qui sont en bordure du réseau. Alors ces routeurs peuvent être des routeurs vers vos clients, ou des routeurs vers d'autres providers. Donc ça c'est euh, deux possibilités. Ensuite, donc, ici, donc on a les routes, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, si on prend de l'Internet traditionnel, donc, on fait du forwarding partout, on a 300 000 ou maintenant 400 000 routes, et eh bien, ces 400 000 routes, on doit les injecter partout dans le, dans tous les routeurs. Donc, on va essayer d'éviter ça. Alors, comment on peut faire Donc, je vous ai dit MPLS, est la solution mais on ne connaît pas encore MPLS. Alors quelles pourraient être les astuces pour résoudre ce genre de problème La première, ça serait de dire, par exemple, on va construire un réseau de niveau 2. Donc au lieu d'avoir au milieu des routeurs, comme on avait ici, des routeurs qu'on appelle P, pour provider, eh bien on va mettre des commutateurs, par exemple des commutateurs ATM, mais on pourrait imaginer aussi des switches Ethernet. Donc, pendant un switch Ethernet, ça peut monter au giga, 10 gigas, voire 100 gigas. Donc, j'ai de la capacité, et donc j'utilise ces équipements pour faire des connexions. Alors, on prend un ATM. Donc, un ATM c'est un réseau. Donc, on, créé, on crée des circuits virtuels, donc des tables de commutation, pour établir ici des circuits entre un PE, donc un routeur de bordure, et un autre routeur de bordure. Donc dans mon exemple, le routeur 7, par exemple, va devoir établir des routeurs à un chemin avec les autres, les six autres routeurs de bordure. Et donc chaque routeur de bordure ayant à le faire, on va se retrouver au maximum, si tous les chemins passent par un switch, par 6 x 7, donc 42 routes, chemins différents qui pourraient passer par un switch. Ça peut être moins, mais au maximum, on en aura 42. Alors, vous voyez là, si je fais ça, donc si je crée mes, tous mes chemins virtuels, tous mes circuits virtuels, pardon, pour aller d'un point à un autre, eh bien, j'ai 42 entrées dans mon cœur de réseau, comparé aux 300 ou 400 000 routes que j'ai, en bordure du réseau. Donc, ici, j'y gagne. Mes équipements au centre ne connaissent pas la complexité du montre externe et ils voient simplement la complexité de mon réseau en interne, c'est-à-dire le nombre de routeurs en bordure. Alors on peut le faire avec ATM, c'est une solution. L'inconvénient d'ATM, il y a deux inconvénients au niveau d'ATM. Le premier, c'est qu'ici, j'ai un, un chemin. Donc si on regarde par exemple entre R7 et S8, eh bien j'ai une ligne, une liaison. Mais sur cette liaison, je fais passer six circuits virtuels. Donc je vais communiquer avec les six autres routeurs. Et donc je vais être obligé de recopier six fois la même information. Donc j'ai un lien physique, donc ça c'est du niveau 2, mais mon circuit virtuel le cache pour le niveau 3, et au niveau 3, c'est comme si j'avais un câble qui reliait R7 à R5, R7 à R6, etc. Donc pour moi, comme ce sont des câbles séparés, je transmets l'information N fois sur chacun des câbles séparés. Ça c'est ma vision niveau 3. Mais en fait, au niveau 2, ce ne sont pas des câbles séparés, c'est le même support qui est utilisé. Donc, je vais recopier N fois la même information sur le support. Donc, ça peut être gênant parce que ça peut conduire à pas mal de trafic. Puis, l'autre inconvénient, c'est que je n'ai pas la connaissance du réseau. Je ne sais absolument pas quelle est la topologie. Pour moi, au niveau 3, le coût pour aller à R5 où le coût pour aller à R3 est le même, parce que je vois simplement une liaison directe, un circuit virtuel, entre moi et R5, ou entre moi et R3. Donc, le, la construction de, de route au niveau 3 peut en être faussée, parce qu'un chemin qui peut me sembler direct, en fait, peut être un chemin relativement complexe, mais ça sera caché parce que je le verrai que comme un, un circuit virtuel, une liaison entre les deux équipements. Donc quand je fais ça, je gagne en performance parce que je n'ai pas besoin d'entrer la complexité du, du, du réseau dans les routeurs du, du, du cœur. Mais par contre, je n'ai pas une bonne vision de la topologie du réseau. En plus, vous voyez ici, j'ai un réseau euh, ATM. Donc, qu'est-ce que je vais être obligé de faire ben, Peut-être définir un protocole de routage ATM. Moi, je connais bien le monde IP, je connais pas trop le monde ATM, donc il ben, va falloir que j'apprenne de nouvelles choses. Puis si je passe, ATM c'est bien, mais il peut y avoir d'autres technologies, Bah, ben, s'il me trouve avec, par exemple entre R6 et R3 avec une liaison Ethernet au débit, eh bien, je ne serai pas capable de l'intégrer dans ce réseau parce que mon niveau 2 est lié à une technologie. Donc, on va essayer de... Donc, l'idée est bonne, mais on va essayer de mettre un peu plus de souplesse dans l'utilisation donc du réseau et essayer de retomber sur des protocoles euh, donc que l'on connaît bien, comme les IGP, comme OSPF ou ISIS. Alors, donc, on va, être, on va refaire un protocole de commutation, un peu comme ATM, mais pour le monde IP. Alors, ce protocole s'appelle MPLS. On va voir maintenant euh, la raison de cet acronyme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Donc, multiprotocole. Multiprotocole, parce que on va pouvoir... Utiliser n'importe quel protocole de niveau 2. Donc on va pas être lié à une technologie de niveau 2 comme ATM ou des liaisons point à point ou du frame relay ou des liaisons Ethernet. On va pouvoir intégrer tous les niveaux 2 et on va mettre une couche 2 et demi entre la couche 2 physique qui permet de transmettre l'information et la couche 3. Et dans cette couche 2 et demi, on va effectuer une commutation. Donc ça, c'est une, une des visions pourquoi on utilise, donc, on a un multiprotocole. Alors, comme on a vu dans le, sur le schéma au tableau, donc le but ici, c'est de faire ce qu'on appelle un LSP, donc ce qu'on appellerait dans le monde X25, dans le monde euh, ATM, un circuit virtuel, et eh bien là, on va appeler ça un LSP. Et donc, ce LSP, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un équipement ici. Cet équipement, qu'est-ce qu'il va faire Il va avoir des interfaces. Chacune de ces interfaces va avoir un numéro. Mettons interface 1, interface 2, interface 3, interface 4. Et vous allez recevoir des trames qui vont porter un label. Donc, par exemple, label 12. Et donc, qu'est-ce que l'on va définir C'est une table de commutation qui nous dit que quand je reçois sur l'interface 1 un paquet ou une trame portant le label 12, eh bien, je dois l'envoyer sur l'interface 4 avec le label 15. Donc, ça veut dire que mon paquet, ma trame ici, sera renvoyée sur cette interface, avec un label qui a une valeur de label qui aura changé, qui sera changé par cet équipement, et donc, on aura la valeur 15. Maintenant, par exemple, sur l'interface 2, si je reçois quelque chose avec le label 12, eh bien, on peut dire que je l'envoie sur l'interface 3, avec le label 16. Et donc, ici, je pourrais commuter deux LSP de manière différente. Donc là, ce que l'on voit, c'est que le label est unique sur un lien. Et pour bien identifier un label, on doit avoir le numéro du label et l'interface sur lequel on va le recevoir. Donc, on va avoir une table de commutation. Alors, cette table de commutation, ça peut, on peut l'appeler si on veut un NHLFE donc ici, ça sera donc un NHLFE hein, vous avez l'acronyme ou ce qu'on pourra appeler aussi plus simplement une lib label information base donc qui nous permettra de faire la commutation évidemment il faut voir un des mystères d'MPLS qu'on va, qu'on va résoudre, c'est comment on va pouvoir construire euh, cette LIP Alors, pour construire la, alors, donc ensuite on a les éléments, donc les, les équipements. Alors on va les appeler LSR pour Label Switch Router. Donc un LSR, c'est un équipement qui est capable, capable, de faire du routage. Et donc, routage ici, c'est vraiment dans le sens pur du terme, pas dans... quand on parle de table de routage, hein, je vous ai, dit, ai toujours dit que le mot table de routage est ambigu, parce qu'une table de routage, euh, en fait, on la considère comme quelque chose qui sert au forwarding de niveau 3. En fait, on a vu que le routage, c'est un processus applicatif avec des échanges d'informations entre équipements qui sont des routeurs. mais on est vraiment au niveau applicatif. Donc, la fonction routage ici, c'est la fonction applicative qui va permettre aux équipements d'échanger des informations pour construire les tables de routage, pour construire les, les libs ainsi de suite. Et puis par contre, les paquets, eux, ne seront pas forwardés. On ne va pas remonter jusqu'au niveau 3. On va rester au niveau 2 dans donc notre niveau MPLS. Et donc, au niveau MPLS, on va switcher les paquets. Donc, on va switcher les labels. Donc, on voit ici qu'on sépare les deux fonctions. On va avoir le, for, le, le switching qui va se faire à très bas niveau. Et on va avoir le routage qui va se faire à très haut niveau. Et il y a très peu de communication directe entre ces deux éléments. Donc ça on va le voir comment ça marche. Alors, juste au niveau du vocabulaire pour continuer le vocabulaire, la manière de construire les LIB ou les NHLFE donc la manière de construire les LIB, ça va être d'échanger des informations entre LSR, donc entre routeurs MPLS. Et donc, cet échange d'informations va se faire avec un protocole qui s'appelle LDP pour Label Distribution Protocol. Donc, si on utilise ça, eh bien, les paquets vont suivre le même chemin que les chemins pris si j'avais pas d'MPLS, si j'avais un réseau simplement avec un IGP genre OSPF. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on peut faire ce qu'on appelle du Traffic, du traffic Engineering, donc TE, et donc on va utiliser un autre protocole qui s'appelle RSVP, qui lui va nous permettre d'établir des chemins dans, dans le réseau en forçant les routeurs par lesquels on veut aller. Et donc ça, ça permet de changer de, à l'opérateur de maîtriser son routage et par exemple de garantir des délais ou de garantir des, euh, des bandes passantes, ce qui est, ce qui revient à peu près au même. Alors, si on veut mettre tout ça ensemble, qu'est-ce que l'on a Donc, sur ce schéma, on voit l'anatomie d'un LSR, donc Label Switch Router, donc l'élément que l'on a dans, dans notre réseau, au milieu dans notre réseau. Alors, comme tout le routeur, il va avoir un IGP qui tourne. Donc cet IGP peut être OSPF ou ISIS. Et avec cet IGP, il va construire une table de routage au sens pur du terme, une rib, une routing information base. Donc, et après, on a, dès au niveau, on a la couche IP, on verra tout à l'heure quel. Quelle, saveur d'IP, V4 ou V6, c'est pas important, on a donc la couche, les niveaux 2, et on a cette couche 2 et demi qui est MPLS. Donc dans le cas ici, pour justifier le MP, multiprotocole, donc on va supposer qu'on a deux niveaux 2 qui sont avec des euh, protocoles différents. Donc par exemple Ethernet ici et PPP, ils ont point à point de l'autre côté. Alors, première chose, c'est qu'on a donc le processus LDP, donc label distribution protocol, qui va aller chercher des informations dans la RIB pour découvrir les voisins, discuter avec les voisins, découvrir les préfixes qui sont stockés dans la RIB, prendre ces préfixes et avec les voisins que l'on a découverts associer des labels à ces préfixes. On verra tout à l'heure... Plus précisément, comment ça, comment ça se passe. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir, grâce à cet échange, construire, donc, la lib, ou la, NH, la NHLFE, pour commuter les paquets. Donc quand, ou on peut le faire avec RSVPTE. Donc quand un paquet arrive, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le paquet a un tag, un étiquette MPLS. Le paquet arrive au niveau 2, est pris par la couche 2,5 MPLS et va être commuté vers une interface de sortie en fonction des informations qu'on a dans la libre. Alors, ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, donc là j'ai simplement remis en, en forme tout ce qu'on a dit, Qu'est-ce qui est intéressant de voir dans mon schéma C'est que les protocoles qu'on a vus applicatifs vont utiliser IP pour communiquer avec les routeurs voisins. Par contre, on a une très forte séparation entre les échanges qui sont faits au niveau des applications qui vont utiliser IP et la commutation, elle, qui ne repose pas sur IP. C'est-à-dire que qu'ici dans mon flot en rouge, eh bien, je peux avoir n'importe quoi. La seule contrainte que j'ai, c'est d'avoir un label, et ce label me permettra de communiquer. Donc, une des choses qu'on verra par la suite, par exemple, ici, ma couche IP peut être de l'IPV4, ce qui permet de parler avec mes voisins. Par contre, mon flux en rouge, Peut contenir de l'IPV6. Et même si mon routeur n'a jamais entendu parler d'IPV6, eh bien, il sera capable de commuter ce flux parce qu'il va juste se baser sur le label MPLS pour envoyer le paquet vers la destination. Donc, on, est, on isole les protocoles transportés du euh, protocole utilisé dans le réseau. Donc là, on est multiprotocole. Alors, on peut être tellement multiprotocole que, par exemple, ce, niveau, ce lien rouge ici peut contenir des trames. Par exemple, je suis en train de faire du pontage entre deux réseaux distants. Eh bien, je suis capable de mettre ces trames dans un flux MPLS. Et donc, ici, mon routeur, lui, ne verra jamais, ne comprendra jamais rien à ces trames. Mon routeur verra simplement des, des trames à switcher, ces trames contenant une trame Ethernet. Donc, on a des trames MPLS qu'on va commuter, et dedans, on a un contenu qui est quelconque. Donc, on devient complètement indépendant du protocole utilisé pour construire la connectivité. Donc, ici, par exemple, j'utilise IPv4, pour construire la connectivité dans mon réseau. Mais ensuite, ici, une fois que j'ai établi mes LSP, je peux transporter n'importe quoi. Donc là aussi, je suis multiprotocole. Donc j'ai deux niveaux de multiprotocole. Le fait que j'accepte tous les niveaux 2 qui existent, il suffit juste de leur rajouter à label, et dans mes flux, je peux transporter n'importe quel protocole. Et donc ça, ça va être quelque chose que l'on va bien exploiter hein, jusqu'à jusqu Noël, ou presque, puisque une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut déjà l'utiliser dans des mécanismes de transition. J'ai investi dans un cœur de réseau en IPv4 et j'ai des clients IPv6. Donc ça, c'est une possibilité pour euh, euh, échanger de l'information. Donc je change pas mon cœur de réseau, je le garde IPv4. Mais par contre, mes clients IPv6 n'y verront que du feu ou j'ai des clients qui ont l'adressage privé, et plusieurs clients utilisent les mêmes adresses privées, ce ben c'est pas grave, je saurais isoler ces clients avec des LSP différents, ou avec des labels différents. Et donc on va séparer les protocoles qu'on a à l'intérieur du réseau, des protocoles qu'on retrouve à l'intérieur du site, des protocoles qu'on a à l'extérieur du site. Et donc ça, c'est l'intérêt principal de, de MPLS. Alors, donc, multiprotocole, on l'a vu. Label. Alors, même chose, alors, tout ce que je vous dis avec MPLS, en fait, on pourrait s'en passer. On pourrait faire des tunnels. Vous savez ce que c'est qu'un tunnel On prend... Par exemple, un paquet IPv4. Et je rajoute devant, ou je rajoute, pardon, j'ai un paquet IPv6, et je rajoute devant un entête IPv4. Donc ce que je vous ai dit marcherait aussi bien, c'est-à-dire que ici, j'ai un client qui veut faire l'IPv6, je prends son trafic IPv6, je l'encapsule dans un paquet IPv4, et je l'envoie jusqu'à la destination, et puis là, on supprime l'entête IPv4, 6 ipv et on retrouve de l'IPv6. Donc ça, fonctionnellement, ça serait équivalent à MPLS. Il y a juste un problème, c'est que rajouter un entête à un paquet, ça coûte très cher. Et donc on est limité par les performances de la machine, Pardon. Et donc, il faut, il faut du hardware spécialisé qui coûte très cher, si on veut tenir le, la vitesse du lien. Généralement, l'encapsulation donc est un goulot d'étranglement au niveau de, des process. Alors MPLS va simplifier ça en disant, ben moi, au lieu de rajouter un en-tête avec plein de champs, avoir à calculer la valeur des champs, etc., moi, je vais rajouter quelque chose de très simple, qui est 32 bits. Donc je rajoute 32 bits ici, et ces 32 bits vont, être, vont suffire pour envoyer un paquet vers, vers sa destination grâce au label qu'on a ici sur 20 bits. Donc cette opération de rajouter 32 bits sur, dans un flux est une opération qui se fait très simplement en hardware, et donc on n'a pas besoin d'avoir des équipements aussi coûteux que des équipements qui rajouteraient des entêtes. Donc là, on a un gain en, en performance et en, en argent pour euh, utiliser, de, qui nous pousse à utiliser donc ces, ces labels. Alors aussi donc les labels, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir les empiler. Donc en fait, si vous regardez un, une trame MPLS, alors ça va, MPLS va nous poser un problème de vocabulaire parce qu'on est à la fois sur du niveau 2 et du niveau 3, donc on peut dire soit une trame, soit un paquet, hein, puisqu'on avait utilisé, on pourrait dire PDU, comme ça on serait tranquille. Alors normalement je dirais trame MPLS, mais je pourrais me tromper. Donc on a une trame MPLS ici, ben on a notre niveau 2, donc les, les labels MPLS empilés, et ensuite les niveaux 3. Donc comment on sait qu'ils sont empilés Eh bien simplement on a un bit ici, qui est le bit S, pour stack, qui, s'il si l'État 1, nous dit que les 32 bits suivants sont le euh, protocole de niveau, euh, sont encore un label. Alors, ce qui peut sembler assez étrange, mais on verra qu'on qu peut s'en sortir, c'est qu'ici, si je prends par exemple de l'Ethernet, mon niveau 2 est de l'Ethernet, on va utiliser le champ protocole, donc ici, pour dire, 88,47, pour dire, ce qui suit, c'est pas de l'IP, c'est pas de l'IPV6, c'est du MPLS. Donc, MPLS veut dire que l'on va avoir ces 32 bits-là, qui vont être un label. Si on a un bit S à 1, ben, on aura encore 32 bits après, qui seront encore un label, ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, on va trouver une valeur avec le bit S à 0. Donc, ça veut dire que, la partie label MPLS se termine, et après, on a le niveau 3. Sauf que là, ben, on peut pas dire quel est le niveau 3. En un réseau traditionnel, si on avait un niveau 3, on aurait eu la valeur 800 au niveau du protocole sur Ethernet pour nous dire, niveau 3, c'est de l'IP. Mais là, on a utilisé pour dire, au-dessus, c'est de l'IMPLS. Et j'ai rien ici, j'ai que des labels. Et donc, je ne peux pas dire le protocole. Alors, on va s'en sortir, justement. Ce sera un, un des avantages d'avoir des empilements de labels. C'est qu'on peut, par exemple, avoir le label rouge qui va nous servir pour nous dire comment envoyer l'information dans le réseau. Et on va avoir le label orange qui va soit de manière implicite, parce que c'est des valeurs bien connues, soit au niveau de la configuration, au moment de l'exploitation du réseau, on aura dit, par exemple... Le label 422 correspond à de l'IP, à de l'IPv4. Et donc, de cette manière-là, la fonction de label, en les empilant, donc ça c'est un exemple, hein, on le verra par la suite, donc va nous permettre de connaître la nature du payload. Et on a quelques labels aussi qui sont utilisés pour dire, ce qui au est au-dessus c'est de l'IPv4, ou ce qui au est au-dessus c'est de l'IPv6. Donc avec des valeurs euh, standards. Donc, vous voyez, le label, là, va jouer un, un rôle un peu ambigu dans, dans certains cas. Alors, le label, c'est soit quelque chose de complètement indépendant, mais ça peut être aussi réutilisation d'un label ATM ou d'un label frame relay qui utilise le même principe de commutation. Et dans ce cas-là, si je prends le label ATM, eh bien, ça veut dire que je reste pas au niveau MPLS, hein, si on reprend euh, ce schéma... Si je rentre dans un réseau ATM, eh bien ça veut dire que mon paquet sera commuté au niveau 2. Et donc, je ne remonterai pas au niveau 2,5. Donc, dans le réseau ATM, je pu, euh, je perdrai un peu le contrôle. Alors, si on regarde euh, le label, donc on a vu 20 premiers bits qui vont avoir un numéro qui va nous permettre, donc sur un lien, de définir mon LSP. Ensuite, je vais avoir trois bits qui vont définir, alors qui sont parfois notés expérimental, mais qui vont servir pour maintenant définir de la qualité de service, donc des classes de, de service. Et puis, ensuite, un champ TTL, donc time to live, qui est une recopie du champ TTL d'IPv4 ou next hop euh, limit pardon de IPv6 et qui va nous permettre, au niveau 2,5, de contrôler l'impact des boucles. Si on prend schéma, vous voyez qu'en cas général, donc mon IGP définit ma RIB, ma RIB parle avec LDP, et LDP crée les chemins en allant créer les libres. Or, mon IGP est sensible aux boucles. On est dans une phase transitoire, on n'a pas toute l'information, on a lancé notre OSPF, notre SPF, et on arrive sur une topologie où on a des boucles. Comment on fait au niveau 3 pour l'éliminer ben, À chaque fois qu'on traverse un routeur, on fait moins 1 sur le champ TTL. Or là, je ne remonte jamais au niveau 3. Je ne remonte pas dans le forwarding, je reste au niveau de la commutation. Donc, si je restais au niveau 2,5, je ne peux pas changer le champ up limit au niveau 3, puisque je ne connais plus niveau 3, je ne l'analyse plus. Vous hein, voyez, on s'arrête vraiment au niveau 2,5. Et donc, s'il y a une boucle qui s'est formée, eh bien, mon, ma trame, mon paquet MPLS, tournerait en permanence. Donc, pour éviter ce, ce genre de choses, eh bien, à l'entrée du réseau, on recopie le time to live, on le met dans la trame MPLS, et à chaque fois qu'on traverse un LSP, un routeur MPLS, eh bien, on décrémente ce TTL de 1. S'il arrive à 0, eh bien, on rejette le paquet. Alors, ça évite les boucles, mais ça permet aussi d'utiliser euh, trace route. Et vous avez des LSR, des routeurs MPLS, qui vont renvoyer un message ICMP en disant... Le paquet a été droppé au niveau MPLS parce que le time to leave arrivait à zéro. Et vous, vous pourrez voir sur certains routes, vous pouvez voir apparaître donc MPLS et numéro du label du routeur. Parce que donc le message ICMP qui était envoyé par ces routeurs vous donne ces informations. Donc quand vous faites du trace route sur MPLS, vous verrez ça dans les TP par exemple, vous pouvez suivre aussi son chemin en voyant les labels utilisés. Des fois, on le voit sur, sur, sur Renater. Alors, comme j'en je, viens un peu en arrière là, mais comme j'ai dit, les labels, eh bien, les labels peuvent être des labels spéciaux qui vont indiquer le niveau supérieur. Donc, par exemple, quand vous recevez un, un paquet avec le label 3, vous l'enlevez. Si, si vous le recevez, pardon, avec le label 0 eh bien vous enlevez le label et vous passez au niveau 3 donc si je reçois avec le label 0 ici ça veut dire que ce paquet et la suite du paquet est de l'IPv4 donc je peux le passer au plan forwarding si je reçois avec la valeur 2 j'enlève ce label et je passe la suite à mon entité protocolaire IPv6 parce que le label 2 indique que c'est de l'IPV6. Si, par contre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les paquets, mais qu'on aura dans les tables, dans les libs, si je trouve la valeur 3, ça veut dire que je dois enlever le label et forwarder, là où c'est dit, avec le label suivant. Donc on verra ça sur, sur des exemples. Donc on a vu pour les classes de trafic... On a vu pour à peu près tout, là. Donc, on va voir un exemple de switching, de commutation. Donc, ici, exemple un peu plus complexe, on a notre, euh, notre réseau, donc, avec les routeurs qui sont en entrée, donc, euh, ces routeurs vont donc LER, ce pardon, j'ai oublié de vous l'indiquer, c'est ce qu'on appelle Label Edge Router. Donc LER qui sont des routeurs de bordure et les LSR qui sont les routeurs de cœur de réseau. Donc quelques petits acronymes en plus pour agrémenter ce cours. Donc vous avez un LER qui reçoit un paquet normal, un paquet IPv4. Et qu'il voit, et voit donc la destination qui est donc pour alpha. Donc le LER a une fonction spéciale. Le LER va avoir ce qu'on appelle une FEC. Forwarding Equivalence Class. Qu'est-ce qu'une FEC Eh bien, c'est une table qui associe des propriétés du paquet à une interface de sortie et un label à utiliser sur cette interface de sortie. Donc la FEC la plus simple qu'on peut avoir, c'est quand les paquets sont à destination de alpha, je dois les envoyer sur une interface, donc par exemple l'interface A, et je dois utiliser le label 10. Donc, Ici, on va rajouter, donc le LER euh, R7 va rajouter le label MPLS que... qui manquait. Donc maintenant que notre trame a de l'MPLS, eh bien on peut l'envoyer sur le réseau, sur le lien, et elle va être reçue par le routeur R8. Donc R7 l'avait envoyé sur l'interface A, donc, A, c'est une convention purement locale, et R8 le reçoit sur l'interface, mettons, D. Et la valeur du label, elle n'a pas changé, elle est 10. Et donc, notre lib ici va nous dire, quand je reçois sur l'interface D un trame MPLS avec le label, la valeur de label 10, je dois l'envoyer sur l'interface B avec la valeur 20. Ensuite, donc en l'envoyant sur l'interface B, on atteint le routeur R11. Le routeur R11 reçoit donc une trame avec le label 20 sur son interface C. Et sa salib lui dit, il faut l'envoyer sur B avec la valeur 10. Ainsi de suite. Et par exemple ici, on a un pop qui nous dit, je vais, quand je reçois sur l'interface D avec la valeur 10, je fais POP. POP, ça veut dire, donc c'est la valeur qu'on avait vue tout à l'heure, qui est la valeur 3, par exemple. Et donc là, ça veut dire qu'on va l'enlever et on va l'envoyer directement sur le lien en IPv4. Pardon, ici on peut avoir un POP. Un pop ici qui va nous dire que c'est de l'IPV4 et on va l'envoyer. Donc on va refaire une trame normale avec la valeur 800 et ensuite on va l'envoyer sur R3 qui va le forwarder correctement. Donc ça c'est aussi une particularité, on verra, ça semble un peu artificiel au démarrage, mais on verra pourquoi c'est intéressant de le faire. C'est qu'ici on va avoir la notion d'avant-dernier routeur. Alors, au lieu d'appeler ça avant-dernier, ça fait pas très savant. Donc, on va utiliser le terme scientifique pour avant-dernier, qui est pénultième. Et donc, on garde le pénultième routeur. Et donc, le pélinter-routeur, ici, va enlever l'encapsulation pour l'envoyer R3. Alors, pourquoi on fait ça Parce que si on fait comme ça, R3 va juste faire du forwarding. Il n'aura pas à traiter le MPLS puis éliminer le MPLS et ensuite traiter au niveau IPV4. On lui envoie l'information directement et là il la va la forwarder normalement. Donc on, en, on anticipe l'opération en le faisant au routeur d'avant. Donc ça permet un peu d'optimiser le traitement et on verra que quand on le lit avec BGP, ben en fait, ce que l'on veut, c'est atteindre une machine, mais on n'atteint pas vraiment une machine. Moi, je veux atteindre R3, mais dans mes FEC, je ne vais pas avoir R3. Dans ma fec, je vais avoir le préfixe de R3. Et le préfixe de R3, je l'atteins en étant sur 10. Puisque ce lien-là, R10 et R3, partagent le même préfixe. Donc je vais enlever, quand je veux atteindre le préfixe d'R3, je l'ai fait sur R10, donc je l'enlève et ensuite j'envoie la trame, sans ce label, vers R10. Donc on verra ça en plus en détail dans la suite du cours. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est du LSP Merging. Alors ça ne marche pas avec toutes les technologies, mais si on a par exemple du, du pointe à pointe, ben ici, je peux avoir, par exemple, quand R1 veut envoyer un paquet vers Alpha, ben, il regarde sa FEC, et au niveau de sa FEC, qu'est-ce qu'on a ben, Pour joindre Alpha, il faut envoyer sur l'interface A en utilisant le label 25. Donc, j'envoie sur mon interface A, la trame MPLS est reçue par le routeur R8, et qu'est-ce que dit ça Elles sont libres, ça libre Salib dit, quand je reçois sur l'interface A avec le label 25, je dois l'envoyer sur B avec le label 20. Et là, vous voyez, on a la même sortie, c'est-à-dire que ici, je vais envoyer mon paquet sur le même chemin. Après, je ne pourrai plus faire la différence entre les deux. Quand je verrai une trame MPLS circuler entre R11 et R10, eh bien, elle aura le label 10. Euh, oui, le label 10, mais je ne saurais pas si elle provient de, de R1 ou R7. Donc j'aurais de cette manière-là aussi réduit le nombre d'états dans mes libs puisque je vais pouvoir fusionner des circuits. Donc ça, c'est un intérêt, ça va nous permettre de simplifier le, le traitement dans, dans le reste. Oui Alors, une FEC, oui. Alors, c une FEC, c'est différent d'une LIB. Dans le sens où une LIB, c'est des deux côtés, c'est la même chose. Une interface, un label, vers une interface, un label. Tandis qu'une FEC, c'est une propriété du paquet, par exemple, traditionnellement, l'adresse destination, vers une interface et un label. Donc c'est le point d'entrée. Alors ça s'appelle forwarding equivalence class, parce que, ben, on le voit ici, Bon, j'aurais pu par exemple avoir un préfixe bêta. Et donc dans ma fec, j'aurais dit, pour joindre bêta, j'envoie sur A10. Et donc j'aurais eu les mêmes valeurs au niveau des deux préfixes et donc ça voudrait dire que les deux préfixes sont traités de la même manière dans le réseau, donc sont forwardés, forwardés. alors c'est pas vraiment le terme forwardé est un peu usurpé ici puisqu'on est commuté, on n'est pas forwardé mais on a donc une classe d'équivalence au niveau du relayage dans le réseau même traitement pour tous les paquets qui auront la même valeur ici alors ça c'est c'est au moment où on va construire que l'on va pouvoir associer les préfixes aux, euh, aux valeurs. Alors on va voir comment, on, après la pause, on verra comment ça marche, mais en gros, vous allez avoir un préfixe, donc qui va être le préfixe que vous, vous, sur lequel vous voulez construire, vous allez annoncer vers un routeur, pour joindre le préfixe alpha, j'utilise le label 11, et vous allez recevoir d'un routeur, pour joindre le préfixe alpha, je vais utiliser le label 111. Donc ça, vous l'avez reçu sur l'interface A, et ça, vous l'avez reçu sur l'interface B. Si au niveau de votre IGP, vous êtes d'accord que quand vous recevez quelque chose pour alpha, vous devez l'envoyer vers, le, vers, vers ce lien, donc ça, c'est le lien qui a été sélectionné par votre IGP, donc qu'est-ce que l'on fait ben, On oublie le préfixe, et on dit « quand je reçois sur l'interface A, Quelque chose avec le label 111, je l'envoie sur l'interface B avec le label 11. Et donc, au moment de la construction, le préfixe apparaît. Et après, au niveau de l'exploitation dans la lib, on n'a plus besoin du préfixe. Et par contre, l'élément d'entrée, lui, recevra, par exemple, de ce routeur, le préfixe alpha. Donc ça, on est en bordure de réseau. Donc on est sur notre LER. Celui-là va recevoir pour le préfixe destination alpha, il faut utiliser le label 15. Et ça on va le recevoir par exemple sur l'interface C. Donc lui il va construire sa FEC qui va dire pour joindre le préfixe alpha, je dois l'envoyer sur l'interface C avec le label 15. Parce qu'on n'a pas reçu d'autres préfixes, donc c'est pour les trafics qui viennent de l'extérieur. Donc le principe de construction est le même. Mais la différence entre une FEC et une LIB, c'est que la FEC va avoir une partie niveau 3, que l'on n'a pas au niveau de la, de la LIB, qui reste, elle, agnostique, une fois qu'elle est construite, au niveau des protocoles de niveau supérieur. Alors, ça, c'est, c'est un exemple. Alors, comment on construit, donc, la question? Alors, le, la commutation de label, c'est, ce pas quelque chose de très compliqué à comprendre. Hein. Ça, vous l'avez vu depuis la première année avec d'autres protocoles genre ATM. Ou même, vous êtes peut-être encore une génération X25, donc vous avez peut-être vu en, en X25. Mais la question, c'est comment on met l'information de, de manière cohérente dans les, les libres, pour arriver à trouver la destination. Donc, surtout que nos, nos ingénieurs systèmes étant des, des gens feignants, ils ont un IGP qui fait tout à leur place, donc ils ne voudraient pas, évidemment, qu'en rajoutant MPLS, euh, ça se fasse manuellement. Donc, il faut que le processus soit complètement automatisé. Alors, comme je disais, hein, ça fait trois fois que je le répète, mais en gros, on a plusieurs manières pour construire. Première manière, ben, c'est de le faire manuellement. Donc là, vous allez sur chacun de vos commutateurs et vous rentrez euh, les tables, vos libs, en mettant sur telle interface, je vais recevoir tel label et je dois l'envoyer sur tel label. Bon, ça c'est à peu près exclu de, de faire euh, de cette manière. là L'autre solution, c'est celle que l'on va... Regardez plus en détail tout à l'heure. C'est d'utiliser le protocole qui vient avec MPLS, qui s'appelle LDP, Label Distribution Protocol, et qui va utiliser les, les informations de votre IGP pour sélectionner le chemin, apprendre les labels et leur associer des labels. Donc c'est un, un protocole qui va tourner en même temps que OSPF ou ISIS dans votre réseau. Alors avec deux modes de de fonctionnement alors on va voir soit on a donc euh, la possibilité de donner d'avoir un processus qui se fait n'importe comment c'est à dire en parallèle où chacun va construire sa lib en parallèle des autres ou vous avez un mode ordonné ou quand on a on veut envoyer une destination et on n'a pas le label eh bien, on envoie une question au routeur à côté pour savoir si lui peut nous donner un label. Donc on verra ça sur un exemple par la suite. Alors on a un autre mode aussi, c'est que l'on va choisir un chemin au niveau de notre IGP et on va garder dans notre lib que les chemins utiles. Donc ça c'est intéressant parce qu'on réduit la taille de notre lib. Par contre, si le routage change dans notre réseau, eh bien on aura perdu les informations et on sera obligé de les redemander au routeur vers lequel, maintenant, on veut aiguiller les paquets. Donc, ça prendra un peu plus de temps à rétablir quand on a euh, donc une panne. On verra ça sur, euh, sur un exemple. Donc là, on a différents modes de fonctionnement. Généralement, on est en indépendant et euh, en conservatif. En libéral. Ensuite, l'autre possibilité, c'est d'utiliser euh, RSVPTE. Donc RSVPTE, c'est donc utiliser un autre protocole pour dire, je veux établir un chemin vers telle et telle destination en passant par les, tel et tel routeur dans mon réseau. Et je veux, par exemple, réserver 20 Mbps de bande passante sur ce lien. Et donc les trams qui seront envoyées seront sur ces labels, seront avec ces labels, seront prioritaires par rapport à d'autres trafics. On peut définir aussi ce que, ce que l'on appelle des routes de secours, c'est-à-dire que si vous avez un lien qui casse, eh bien on peut définir une route alternative pour permettre au trafic de ce client important d'avoir une route de, de secours pour éviter les pannes. Alors vous avez d'autres solutions, alors je pense que Géraldine Texier expliquera ça dans, dans les cours de, de qualité de service. Vous pouvez aussi avoir un élément central, donc vous avez votre réseau qui est là pour forwarder les paquets, mais au lieu d'avoir un processus distribué pour construire les routes, eh bien vous pouvez avoir un élément central, donc Path Computing Element, qui va ensuite contrôler le réseau pour établir les chemins. Donc là on retrouve plus des, des approches téléphonistes, où on centralise le routage, mais ça vous donne une meilleure vision du réseau, et ça permet aussi, par exemple, de négocier, quand on a besoin de bande passante avec d'autres ISP, on peut négocier cette bande passante, et ensuite, établir un chemin vers cette autre ISP qui nous garantit cette bande passante. Donc ça, c'est des, des choses qui sont en cours de, de déploiement à, à, à l'IOTF. Et donc, on a ce, ce moyen de contrôler le réseau, mais à ce moment-là, évidemment, on ne construit plus les routes grâce à l'IGP. L'IGP est juste là pour permettre à tous ces équipements dans votre réseau de communiquer. Et une fois qu'ils communiquent, eh bien, vous établissez des routes pour que vos paquets suivent ces routes. Donc ça, c'est une possibilité. Alors nous, on ne regardera pas RSVPTE. Par contre, ce que l'on verra, c'est que BGP, donc euh, cet après-midi, on, on commencera à regarder BGP. et eh bien, BGP peut être aussi associé à MPLS. Et donc, BGP peut aussi nous aider à construire des chemins dans le réseau. Et donc lui-même va distribuer euh, des labels. Donc l'avantage d'utiliser, par exemple, un protocole qui s'appelle multiprotocole BGP, eh bien c'est que grâce à ça, on va pouvoir construire des VPN. De niveau 2, comme je disais tout à l'heure, c'est des liens sur lesquels on va pouvoir transporter des trams, ou des LSP sur lesquels on va transporter des trams. De niveau 3, ça va nous permettre par exemple d'interconnecter des réseaux privés d'entreprises, sans qu'elles puissent se parler, bien que les plans d'adressage internes de ces entreprises sont les mêmes, soient les mêmes, les mêmes, donc mais il n'y a pas de, de, de fuite possible, et ça nous permet aussi, par exemple, des mécanismes de transition où on a un réseau IPv4 et sur lequel on peut transporter l'IPv6, ou vice-versa. Donc on verra ces, ces architectures plus en, en détail. Donc je propose de, de faire une pause maintenant parce qu'on va arriver sur la, la partie délicate de, du cours.